גוד מורגן עליידן לתישרו ושנגו ללו נשמת אברהם מורדכאי בניצחק ופני אסיקו לרפואת להיבט הלישבה סיבו סביבו סיבו סיבו סיבו סיבו סיבו סיבו פרשן נתידו משתה קונפקטל סנק נדרים פורחין באוויר ואין להם מה שיסמוכו ללכות שבת וחגיגות והמעילות הרי הם כהררים בסערה שהן מקרה מועט והלכות מרובות Adhésions et avodot Torah. Une Mishna qu'on a du mal à comprendre un petit peu le rapport avec tout le reste de la Mishna, avec de la Mishna précédente. C'est celui qu'on va mentionner Hagiga. Mais une Mishna qui je traduis directement tout après on expliquera un petit peu. Etern d'arim pour rin b'avir. Le fait de pouvoir permettre les vœux. Etern d'arim la tarat en d'arim ou afarat en d'arim. Etern d'arim plutôt? Eh bien, sache que cette permission-là, les Pohrch'in Bavir, elles volent dans l'air. Elles n'ont pas vraiment sur quoi s'appuyer. Les ilchot Shabbat, on a trois niveaux après, on va expliquer les trois. Ilchot Shabbat, par contre, les lois du Shabbat. Vachagigot est le devoir d'apporter le corbonne Chagiga. Veameilot et aussi les interdits de Meila, du sacrilège, celui qui utilise quelque chose qui appartenait au Higdèche, pour son profit personnel. Eh bien, ils sont comme des montagnes suspendues par des petits cheveux. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus concret, à la différence du cas précédent, où c'est quelque chose qui flotte en l'air sans pouvoir s'appuyer. Là, c'est quand même quelque chose de concret, mais qui est une grosse montagne retenue par un petit fil. Pourquoi Chez Hen, car elles sont. elles contiennent des. Peu de versets, mikra des psukim muatim un peu de versets, et, par contre, beaucoup de v'lahot. À la différence des hadinim, avodot, Alors les dinim c'est les lois des, des, des, des, des, des lois de justice de Ben Adam Al tous les dinéma monotes, les tiges d'argent. Le v'ahavodot, le service qu'il faut faire au Bet Ataharot et les lois de pureté, d'atumot et d'impureté, mais aussi les harayot et les, les incestes évoqués dans le Torah. Cette fois-ci, al et elles ont bien sur quoi s'appuyer. Soit en fait, on a dans le Mishnah, trois de niveaux, d'abord plusieurs domaines de Allah évoqués dans toutes sortes de domaines, et avec trois niveaux de preuves concrètes sur, à l'appui à partir des versets. Soit, la Torah chez dans la Torah, on a la Torah chez et la Torah chez la Torah chez c'est la Torah écrite, et la Torah chez c'est ce qui a été transmis depuis Mouchara Benou, comment interpréter la Torah qui est écrite. Maintenant, il y a des halachotes -e où vous lisez le chômage, vous avez l'essentiel des halachotes -e qui, qui, sont, qui sont écrits. Vous prenez toutes les, les lois des tout modes de Veta par exemple, comme c'est le dernier cas, la Torah, elle relonge énormément, vous lisez juste avec une lecture attentive des versets en, en comprenant bien ce qui est écrit, et, et vous allez connaître un pourcentage très conséquent d'alachot de, de, de, de ce domaine. A la différence par contre des lois de Shabbat, on va expliquer exactement lesquelles, ou des Meïla, cette fois-ci, une lecture simple du texte ne vous apporte pas à toute alachotes qu'on va connaître. Mais une fois qu'on qu connaît les Frotte par la Torah orale, alors on est capable de le retrouver malgré tout, comment elles sont, comment on en fait, euh, la Torah, elle, elle fait allusion, à, avec des mots supplémentaires et tout ça. A la différence des et d'arim, la possibilité de partir faire la hatarat en d'arim, cette fois-ci, il n'y a presque pas de verset. C'est très très faible. C'est vraiment une pure transmission orale. Maintenant, c'est quoi la et maintenant, on va expliquer un petit peu mieux. Ah, d'abord, je conclue juste la Mishnah, parce que la Mishnah me dit, Hen Hen Gufetora, attention. Quelle que soit toute sa lachote, c'est ça les Gufetora. Il faut dire Hen ve, hen Gufetora. Comme ça, le partenariat nous rapporte. cest attention, même si je t'ai fait, il y a des lachotes qui sont plus explicites que d'autres qui sont malgré tout, il y a tiré par les cheveux, soutenu par les cheveux, comme on a dit, les montagnes soutenues par les cheveux, et il y a des halachot qui sont complètement, presque pas écrites, en fait, en réalité, sache que malgré tout, Renan Koufet Torah, tout est la Torah essentielle qui est transmise par Moshé Rabbeinu. Seulement, des fois, la Torah, Hachamiel a prévu que l'allusion à la, la oral, elle sera plus explicite dans les, dans les versets, et des fois, non, et des fois, presque pas. Maintenant, on explique un petit peu mieux c'est quoi l'Éternel d'arim. d'arim, c'est la possibilité d'aller, vous savez, quand on fait un vœu alors, imaginez, j'ai fait un vœu que demain je pas manger de pastèque. D'accord, je n'ai pas mangé de pastèque, donc demain j'ai interdit la pastèque, je n'ai pas le droit de la manger à cause du loyerchel des barreaux. Il s'avère que le lendemain, hein, je me retrouve dans une situation où il n'y a que moi et j'ai que des pastèques à manger, sinon je meurs de faim. Sinon je ne vais, vais pas supporter. Alors là, du coup, je commence à regretter, je dis Ah, si j'avais su d'y aller dans une situation pareille, J'aurais jamais prononcé mon vœu. Ben, je vais voir un chaham en lui disant, tu sais, il va trouver un pétard à mon éder, ça s'appelle, il va trouver une ouverture à mon éder, en disant que dans cette circonstance, jamais je... Au moment où j'ai prononcé mon vœu, j'ai pas calculé une circonstance pareille, parce que dans une telle circonstance, jamais je ne un vœu de la sorte d'interdire tout les passé Ouais, donc du coup, le haram, il va me permettre mon vœu, il va me dire motarlach, motarlach, il va annuler le vœu. Ça, maintenant, à faire la taratane d'arim, c'est presque pas écrit dans la Torah. Il y a quelques petits versets, quelques petites allusions, allusions... D'Aberl Beni Israël, comment il dit, rapporte le Yachel Devaro, Toi, tu trans, tu. Bah, la Torah elle rapporte, la, la Gma le rapporte à cet endroit-là, euh, je me que c'est une bête, quelque chose comme ça, une guimelle plutôt, à la Moudalef. La Gma elle rapporte plusieurs drachot, où on remarque que la Torah a fait une certaine allusion, qu'il y avait quand même une certaine possibilité de permettre un vœu, mais c'est pas vraiment explicite. Maintenant, l'Ilchot Shabbat, l'Ilchot Shabbat, ça c'est explicite, la Torah nous dit, tu ne feras pas une Malacha, et on sait c'est quoi une Malacha, mais marchevet C'est vrai, mais il y a plusieurs détails de la spécifique au el Shabbat, que c'est que quand tu les fais avec intention. mais pas si tu mets ta sec pendant que tu fais une chose, en fait, il y a une mêlaha qui va sortir de par ailleurs. Il y a toutes sortes de halachot des, des précisions de Alachot qui sont pas du tout explicites, que ça fait l'objet de plusieurs Mishnayot et d'Apim de Gemara même, et qu'il n'y a presque pas de versets qui vont les expliciter, ces Alachot-là. Vameilot, alors c'est khagigot Khagigot, qu'on est en train d'apprendre dans notre Maseret, que finalement, ça va explicite, on t'a dit que quand tu viendras au Batamigdash, tu feras le Hag. C'est quoi un Hag Peut-être tu vas te mettre à danser. La chaude faire Une ronde, ça s'appelle un Hag. La grand explique. On déduit qu'en fait, Hag, Hag Lachem, Hag Lachem, Et on déduit là-bas qu'un Hag, c'est en réalité avec des avec des corbanotes. Et les Meilotes, alors c'est vrai que la Torah a explicité les lois de Meilotes, le sacrilège. Mais il y a tant de Halachotes original dans les Lachotes Meilah qu'elles qu sont presque pas explicitées en réalité, comme par exemple, euh, si moi je vais vous donner de l'argent pour, euh, je suis le guisbar, je suis le trésorier du bâtiment, je vous donne de l'argent pour aller acheter du pain. Une fois que vous avez en route, je me dis, ah mais l'argent que je vais donner c'est l'argent du, du Ekdash. Ouais, maintenant maintenant que j'ai pris conscience, vous allez dépenser l'argent pour aller acheter du pain, c'est vous qui allez transgressé l'interdit de Meïla. Vous savez pourquoi Parce que moi, à partir du moment où j'ai réalisé que j'ai envoyé l'argent, je ne voulais pas le dépenser cet argent, parce que c'est une erreur, l'argent n'a pas encore été dépensé c'est-à-dire que je me déconnecte de la shlichut, quand vous allez partir, vous le dépensez, même vous vous êtes complètement en erreur par moi, c'est vous qui allez devoir apporter le korban Meila. Ça, c'est des alachotes de comme ça qui, ont, qui sont presque pas explicités dans les tsukim. À la différence de toutes les lois, comme on a dit, des dinim, à vos d'autres, qu'elles sont quand même tous soit explicites, soit elles ont des règles de déduction assez logiques, avec, assez évidentes, avec les calvachomers, et les zéraschavats, et les kesh, pour les déduire, d'accord mais quoi qu'il arrive, hen, hen, Torah, tout ce qu'on a appris, c'est l'essentiel de la Torah, malgré tout, même ce qui n'est pas explicite, ça, fait, ça a été transmis par M. Benou, Et c'est tout pour aujourd'hui, je une journée pleine de Sakha kol V sel.